Nous voulons de la transparence car nous voyons déjà que euh, des négociations euh, secrètes ont lieu actuellement entre la Commission européenne et les principaux laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, six laboratoires, euh, six multinationales. Et c'est la commissaire européenne chargée de ces euh, négociations, Stella Kiriakid, qui a elle-même dit que ces négociations sont difficiles, qu'elles sont secrètes, et quand elles seront conclues, alors euh, le Parlement aura connaissance des grandes lignes de ces contrats. Mais nous n'en saurons rien, et aujourd'hui en tout cas, nous ne connaissons rien de la teneur des négociations euh, et de la teneur de, de, de ces contrats qui sont en train d'être négociés. Nous voulons nous savoir combien ça va coûter, quelles sont les clauses qu'il y aura dans ce contrat les indemnités euh, prévues, euh, quelles sont euh, les, les, les garanties ou, ou quel, de quelle manière seront gérés les brevets, la propriété intellectuelle sur ces contrats, car nous disons nous que les brevets doivent être partagés. Il ne peut pas y avoir de propriété qui ne soit pas euh, sur, sur, la, sur la connaissance de ces vaccins qui ne soit pas partagée il faut que ce soit partagé le plus largement possible pour en faire véritablement un bien commun et que tout le monde puisse avoir accès aux diagnostics, aux expériences, au partage d'expériences sur ce vaccin et sur les résultats de ce vaccin. C'est bien pour cela que nous voulons en faire, c'est comme cela que nous pourrons en faire un bien commun et que nous pourrons faire en sorte que ce vaccin soit le plus efficace possible pour la population et que nous pourrons donc ainsi faire gagner la confiance de nos concitoyens dans ce vaccin et dans l'accès à ce vaccin. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a ces négociations secrètes d'un côté et de l'autre, les actions de ces big pharma qui commencent à s'envoler en bourse et déjà des dividendes qui se préparent à être distribués. C'est pour ça que nous disons qu'il ne doit pas y avoir de profit sur la pandémie, il ne peut pas y avoir de dividendes versés sur ce vaccin chaque euro doit contribuer à la santé publique, doit contribuer à faire en sorte que tout le monde, tous les peuples du monde aient accès à ce vaccin le plus rapidement possible et en priorisant bien sûr les personnes qui soignent en première ligne et les personnes les plus fragiles. C'est le sens de cette campagne, garantir l'accès au vaccin pour tous, au moindre coût et faire en sorte de partager les connaissances, les expériences pour que ce vaccin soit le plus efficace et que tout le monde y trouve la confiance. Je dirais un dernier mot pour la France, parce qu'en France, tout le monde dit que ça ne coûtera pas aux citoyens de se faire vacciner, car ce sera pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Eh bien, cela aura quand même un coût pour la Sécurité sociale en fonction du prix que la Sécurité sociale va mettre pour acheter ces vaccins. Et donc, au final, c'est quand même... Nous, avec nos cotisations qui auront à le payer, c'est bien la raison pour laquelle cette question de l'accès au vaccin et du coût du vaccin est importante que nous voulons la poser à travers cette pétition européenne, cette initiative citoyenne à l'échelle de l'Union européenne. Je n'en dis pas plus pour que chacun puisse dire un mot. Je vous remercie. Bien, merci Fabien. Euh, je passe la parole à Patrick Pelou, qui est donc médecin urgentiste à Necker. À toi. Oui, et, et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Donc, Merci de m'avoir invité à votre conférence de presse. Je fais suite aux, aux propos de Fabien, euh, qui sont tout à fait justes. Euh, pourquoi je suis là Parce que ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que si vous voulez, euh, la, la, la COVID-19 a surtout touché en fait, les populations euh, les plus pauvres, hein, souvent les plus malades et, et, et les plus pauvres. Ce qu'on ne veut pas, c'est que… Euh, euh, ce vaccin euh, lorsqu'il sera euh, mis en place et que la vaccination aura commencé, que ce soit encore euh, les, les plus pauvres qui soient euh, les plus touchés. Et quand je dis des plus pauvres, évidemment, nous sommes là dans la mondialisation. La mondialisation ne veut pas dire que ce soit que les profits des, des grandes multinationales de la pharmacie qui emportent euh, l'argent, mais que ce soit l'humanité. C'est pour ça que cette notion d'humanité, cette notion du fait que euh, euh, l'humain, euh, dans, dans son côté universel, réussit à, à procurer le vaccin pour tous les peuples, pour toutes les personnes sur la planète, je pense que c'est absolument essentiel. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir euh, ce, ce discours, et, et nous en médecine on le voit, hein, puisque la première industrie mondiale maintenant c'est l'industrie de la pharmacie, donc on voit bien ce qui se trame à l'heure actuelle il faut justement qu'il y ait une mobilisation. Et je salue cette initiative de cette pétition pour dire que ce vaccin doit être gratuit, doit être bien entendu, et je salue les, les, les organisations en France de la fonction publique qui sont en train, et des services du ministère qui sont en train d'organiser la vaccination. Pour ce qui est de la France, il faut, à mon avis, que cette vaccination se base sur les médecins traitants, la médecine de ville qui chaque année vaccine des millions de personnes et, et ça se passe très bien et qu'on ne recommence pas le fiasco qu'on a connu hein, du temps de Bachelot avec les vaccinodromes qui n'avaient absolument pas fonctionné. Euh, et surtout, on va avoir un rôle, nous, professionnels de santé pour dire aux gens que justement ces vaccins sont validés, non pas simplement par les Américains parce qu'on n'est pas la France n'est pas le dernier État des États-Unis, hein, mais par les protocoles scientifiques euh, qui ont été validés euh, en France et, et en Europe. Et ça, ça c'est vraiment important. Et dernier point, bien entendu, il faut être très vigilant, parce que la sécurité sociale, ce n'est pas, euh, pas on rase gratis tous les jours, c'est du pognon. Ce pognon, c'est de nôtre, c'est le pognon de la, de, de, de la France, des Françaises et des Français, des cotisations. Donc, il faut qu'on qu soit extrêmement vigilant sur le fait qu'ils ne vendent pas ce vaccin euh, au-delà au d'un prix raisonnable qui est juste le coût de fabrication. Il s'agit là d'un exemple qui doit conditionner l'avenir sur le fait que l'humanité est capable de réagir sans profit économique pour sauver justement les êtres humains. Merci beaucoup. Merci Patrick. Euh, je vais passer la parole à Vera Polikarpou qui est donc responsable internationale euh, du Parti Progressiste des Travailleurs à Chypre, euh, le Parti Akel. Euh, merci beaucoup, Solène. Et bonjour, camarades de, de Chypre. Et merci beaucoup d'avoir invité Akel à participer au lancement de cette importante campagne, qui est également lancée aujourd'hui en Chypre. Cette campagne intervient à un moment crucial, alors que la pandémie de COVID-19 continue à se propager à un rythme encore plus menaçant, laissant des centaines de des milieux de familles partout sur la planète en deuil par les perte de leurs proches, au nom de laquelle j'exprime nos sincères condoléances pour le nombre de de vie humaines en France. Peu de pays... Euh, <coughs> Peu de pays ont été épargnés par cette tragédie principalement grâce à leur système de santé publique centré sur l'humain, d'abord Cuba, le Vietnam et la Chine, et en tant probablement le meilleur exemple. Et en ces temps difficile pour l'humanité, la solidarité doit prévaloir. À Chypre, un pays de moins d'un million d'habitants, la première vague de la pandémie a été contrôlée grâce à un verrouillage précoce, qui a permis de minimiser les pertes humaines. Au cours de la période 2013-2019, le système de santé publique a subi des coupes drastiques qui s'élèvent à 500 millions d'euros. En 2019, après des années de lutte, un système national de santé a été mis en place. Mais l'impact de la période précédente, sur l'hôpital public et le système de santé publique dans son ensemble. Aussi que les politiques néolibérales du gouvernement de droite ont laissé le système sans protection. Depuis mars, nous avons plus de 10 000 cas et 48 morts. Plus de 6 000 cas et 28 morts depuis le début de la deuxième vague, début octobre. L'hôpital public fonctionne sous une pression croissante, et ne peuvent pas répondre aux besoins. Déjà, lors de la première vague, Aguel, Aguel demandait au gouvernement de se préparer à la deuxième vague. Malheureusement, il semble que rien été fait dans ce sens. De plus, certaines mesures annoncées pour contrôler la pandémie n'ont aucun sens et ne donnent pas les résultats escomptés. Les travailleurs ne doivent pas payer pour la pandémie. Nous dénonçons que, comme dans de, de nombreux pays, les droits et libertés démocratiques sont restreints au nombre de contrôles de la pandémie, tandis que les grands euh, centres commerciaux sont autorisés à rester ouverts. Aquel euh, se joint à la campagne, à cette campagne, afin d'exiger un vaccin et un traitement sûr contre le COVID-19 qui devrait être librement accessible à tous. Nous exigeons que les grandes entreprises pharmaceutiques qui profitent déjà des énormes contrats signés avec la Commission européenne tirent aucun profit de la pandémie. La santé est un bien public et doit le rester. Nous pensons que les nombreux groupes et syndicats organisés médecins, infirmières et patients, femmes et jeunes Uniront leurs forces aux nôtres euh, au pour recueillir les, les signatures nécessaires et protéger notre système de santé publique. Pour obtenir les millions de signatures nécessaires pour exiger de la Commission européenne qu'elle agisse en plaçant l'être humain et non les multinationales et leurs profits au centre de leur actions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans notre campagne commune. Frère Stovoli. Merci beaucoup, Vera. Je vais passer la parole à Thierry Baudin, qui est coordinateur CGT Sanofi. Oui, bonjour à toutes et tous. Nous, au niveau de notre organisation syndicale, tant au niveau de la CGT Sanofi que de notre fédération des industries chimiques CGT, nous nous inscrivons pleinement dans cette campagne de référendum pour obtenir la gratuité du vaccin. Ce qui est en jeu, ça a été dit par tous, c'est pouvoir faire en sorte euh, ben de, de, de tuer cette pandémie et euh, par là même, le, le, le, sûrement le, le, le traitement le plus efficace, euh, ça, sera, ça sera le vaccin. Pour nous, c'est très clair, le vaccin comme euh, le médicament devrait être des biens communs, universels et d'autant plus dans le cadre de cette pandémie de Covid-19. Donc, tout doit être fait euh, dans ce sens pour que toutes les populations puissent y avoir accès. Il est inacceptable qu'il y ait des centaines de millions de doses qui sont déjà payées par les commissions européennes et les gouvernements euh, et qui, sont, euh, qui permettent déjà de financer en grande partie le développement de, de ces vaccins auprès des multinationales et que simplement 500 millions de doses soient octroyées aux pays en développement. Ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il est indispensable que l'ONU, que l'OMS, vraiment euh, dirige euh, l'ensemble des euh, thérapies de la vaccination euh, face au, au Covid-19. Mais pour nous, sachant que nous sommes un laboratoire qui est concerné, parce que nous avons des scientifiques, nous avons des salariés, des chercheurs qui sont pleinement impliqués dans, à la fois également sur la question de traitement hein, de, qui pourrait soigner les, les, les malades qui sont atteints déjà du Covid-19, mais évidemment dans la mise au point d'un vaccin permettant d'éliminer cette pandémie. Bien, ces salariés, comme nous, au niveau de la CGT Sanofi, s'y sont pleinement impliqués, c'est pour être utile à la société dans son ensemble. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est cet état de fait. Quand on voit notre directeur général qui dit que son objectif premier, c'est de faire en sorte de porter la marge brute de 32 à 35 du chiffre d'affaires, eh nous, au niveau de la CGT Sanofi, on dit si on peut permettre à tous, en ayant un vaccin qui soit à prix coûtant, payé au laboratoire et qui soit gratuit à tous après, et qu'on n'atteigne pas cette rentabilité financière, mais qu'on soit utile et qu'on ait une finalité qui soit celle de la réponse aux besoins de santé, eh bien, voilà nous, on s'inscrit dans cette démarche-là. On s'inscrit dans cette démarche de faire en sorte, on a un métier qui est passionnant, et eh bien ce métier, il doit être utile à tous. Donc, nous nous inscrivons pleinement dans cette bataille et nous allons faire en sorte, à travers nos forces et à travers toutes les initiatives qui seront prises, d'être présents. La, la santé n'a pas de prix, le médicament, le vaccin doit devenir un bien commun universel et c'est dans ce sens également que nous soutenons la création d'un pôle public de la santé comprenant un pôle public du médicament pour sortir le médicament de la sphère financière. C'est fondamental si on veut répondre aux besoins de santé, et c'est fondamental aussi pour développer nos activités, euh, de la recherche à la production, toute la filière industrielle du médicament dans notre pays, en Europe et dans le monde. Merci. Merci beaucoup Thierry. Je, je vais passer la parole à Mathilde Elbakri, qui est donc responsable de médecine pour le peuple. Euh, en Belgique, qui je crois est un réseau de 11 maisons médicales qui pratiquent la médecine gratuite en Belgique. Oui, bonjour tout le monde et euh, merci. Mais effectivement, nous, euh, en tant que médecine pour le peuple, on a décidé de rejoindre cette campagne. Pourquoi Parce qu'on estime que les citoyens ont déjà payé le prix fort de cette crise que ce soit via euh, la perte d'une partie de leurs revenus et parfois même euh, de leur job, donc euh, de nombreuses personnes qui aujourd'hui se retrouvent euh, sans, sans emploi à cause de la crise. Ils, ont, ils ont aussi payé cette, cette crise au prix de leur santé, la leur euh, ou celle de leurs proches. Et je pense à tous les patients Covid qui ont été hospitalisés, je pense aussi à toutes les, tous les patients qui sont décédés beaucoup trop tôt, en Belgique, on a dépassé le malheureux cap des 16 000 décès et euh, aujourd'hui, ces, ces patients-là, ces citoyens, ils ont le droit de retrouver une vie normale et ils ont le droit d'être protégés euh, contre cette pandémie. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de, de, se rejoindre, euh, de se joindre à l'initiative et de mener la campagne ici avec nos maisons médicales, avec nos équipes, avec nos médecins, avec nos infirmières et avec nos patients, euh, qu'on veut mobiliser pour, pour vraiment atteindre cette victoire, pour arracher cette victoire euh, et pour que la Commission européenne légifère là-dessus, parce qu'on est contre les accords secrets entre la Commission européenne et les entreprises pharmaceutiques que ça soit, comme ça a déjà été dit, euh, sur les contrats ou sur les, les recherches. Et pour nous, c'est d'autant plus important que les citoyens ont déjà payé aussi ce vaccin. Ils l'ont payé via les fonds publics, on l'a dit, des fonds publics qui ont financé euh, les recherches, qui ont financé la production des, des entreprises pharmaceutiques. Et donc, qui dit fonds publics, dit euh, contrôle public. C'est pour ça que... Euh, on doit absolument euh, retirer le vaccin des, des mains de, de Big Pharma. Et si tout le monde a le droit d'être protégé contre le Covid, ça passera, euh, ça passera par un vaccin qui soit sûr, par un vaccin euh, sur lequel il y a un contrôle démocratique et qui soit effectivement euh, sous contrôle public de l'ensemble de la population. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Euh, je... Juste, je, Thierry Baudin, excusez-moi. Évidemment, je, sur l'aspect de la propriété intellectuelle, on rejoint la, la bataille, entre autres, que mènent l'Afrique du Sud et l'Inde sur le fait que la propriété intellectuelle autour de ce vaccin doit être absolument levée. Il ne peut pas y avoir, il y a, elle doit être, ça doit être partagé, mais il ne peut pas y avoir de protection commerciale brevetaire autour de ce vaccin. Merci, Thierry. Alors, je passe la parole à Colm Gildernew, qui est le député de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord et responsable des questions de santé pour le Sinn Féin. Alors, je précise que Colm n'est pas francophone, donc il sera traduit euh, immédiatement après. Tu n'as pas le micro. Euh... Bonjour, moi, je suis moi. Je m'appelle pèle, collègue représentant de Sinn Féin. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Nous sommes très contents de travailler avec tout le monde sur cette campagne importante. Thank you to the French Communist Party and greetings to all other participants in this European campaign for the right to cure for guaranteed free and equal access to COVID-19 related diagnostics, therapeutics and vaccines. Merci Sinn Féin are proud to be included and active in the European initiative and to participate in the campaign for free and universal access to any COVID-19 treatment developed. We are in full support of the Right to Cure campaign and agree that every human being across the globe must have equal access to any COVID-19 vaccine or treatment, regardless of creed, wealth or race. We are conscious of the devastation the pandemic has caused across the entire world, and in particular, the high numbers of infection in more deprived communities. The European Union must ensure that low and middle income countries have fair, equitable, and affordable access to the vaccine. We are also keenly aware that our health and social care systems lay exposed and unprepared for such an event, due largely to decades of austerity and the general dismantling of the welfare systems across many European states. As we all know, the COVID-19 virus has just devastated our communities and our entire nations. In some ways, it has been the great equalizer bringing all economic, social, and political activity in every nation to a standstill, showing us that in the face of nature and science, we are all human, we are all vulnerable, and we are all equal. In Ireland, due to the partition of our country, we have had a disjointed and disconnected response to the pandemic. Despite words to the contrary, actions have been lacking from both health ministers, north and south, in addressing the disjointed nature of the response. In the North of Ireland, our response to the virus has been fundamentally inadequate at times, with little evidence of a clear strategy from the Department of Health needed to fight the pandemic satisfactorily. Across the island of Ireland, there have been approximately 3,000 deaths to date, with around 40% of those deaths in our care homes. Our hospitals across this island have been brought to the verge with lack of staff, lack of protective and life-saving equipment, and a lack of hospital beds. The pandemic has exposed a health and social care system across our island that is unfit for purpose, especially in the face of any threat such as this virus has posed. Besides the economic catastrophe brought on by the virus, it has also wreaked havoc on social interaction across our societies and beyond. Apart from obvious physical health implications, this has the potential to cause serious mental health challenges in all of our communities. Here in the North, we have a particular vulnerability brought about by the British withdrawal from the European Union. The political complications caused by Brexit must not be allowed to flow over into the physical and mental wellbeing of our population here in the North. Brexit is not our fight and it cannot be allowed to negatively impact upon the health of the citizens on our island. Sinn Féin welcomed the European Citizens Initiative and are pleased that it has been approved by the European Commission. We are committed to the project and we will work with our partners, all of you across the European Union to achieve the one million signatures required. There can be no profit made from the suffering that the COVID-19 virus has caused. Human vulnerability and suffering cannot become the fodder that corporations, stock traders, and bankers profit from. We should also and must also resist the renewed focus on austerity responses, as now evident once again from English Tories. The British Chancellor, Richie Sunak's recent indications of a move to freeze public sector pay demonstrates an intent to dish out more of the same cruel medicine to those invaluable frontline workers at the lower end of the income scale in the years ahead, and will once again lead us down an unsustainable and an unjust path. If there's hope on the horizon, it must be hope for all in every community, in every country, regardless of means or income or race. Therefore, universal access To any vaccine or treatment must be guaranteed to all. Merci. Donc je vais je vais traduire. Merci beaucoup au Partis communistes français. Je salue les autres participants pour cette campagne européenne "Why to Cure" pour un accès gratuit pour tous au diagnostic, au traitement et aux vaccins pour la COVID-19. Le Schifan est fier de prendre part et d'être actif dans l'initiative européenne et de participer à la campagne pour un accès gratuit et universel à tout traitement qui est développé pour la COVID-19. Nous soutenons pleinement la campagne Right to Cure et sommes d'accord avec le fait que tout être humain sur la planète doit avoir un accès égal à tout traitement ou vaccin, quelles que soient ses convictions, ses revenus et ses origines. Nous sommes conscients des désastres que la pandémie a causé à travers le monde, en particulier du nombre élevé d'infections dans les milieux les plus défavorisés. L'Union européenne doit assurer à tout État en revenus moyens et faibles, un accès égal, équitable, au moindre coût au vaccin. Nous sommes aussi parfaitement conscients que les systèmes de santé et d'aide sociale ont été laissés désarmés et sans préparation face enfin, à un tel événement, ce qui est largement dû à des décennies de politiques d'austérité et au démantèlement général des systèmes de sécurité sociale dans de nombreux États européens. Comme nous le savons tous, le Covid-19 a dévasté nos populations locales et nos nations tout entières. En un sens, cela a été un grand niveleur en mettant toute l'activité économique, sociale et politique dans chaque nation à l'arrêt et nous montre qu'en face de la nature et de la science, nous sommes tous humains, nous sommes tous vulnérables et nous sommes tous égaux. En Irlande, du fait de la partition de notre pays, nous avons eu une réponse disjointe et non coordonnée à la pandémie. En dépit de bonnes paroles assurant du contraire, aucune action ne fut entreprise par les ministres de la Santé au nord et au sud pour résoudre cette disjonction. Dans le nord de l'Irlande, notre réponse au virus a été parfois fondamentalement inadéquate, avec euh, peu de signes de la part du ministère de la Santé d'une stratégie claire, nécessaire cependant pour combattre efficacement la pandémie. En Irlande, nous avons eu 3000 morts au jour d'aujourd'hui, avec environ 40% de ces décès en maisons de soins. Les hôpitaux sur l'île ont été poussés à la limite de la rupture, avec un manque de personnel, d'équipement, de protection et un manque de lits d'hôpitaux. La pandémie a mis en évidence le fait que le système de santé sur l'île ne peut pas remplir sa mission, en particulier face à une menace telle que ce virus. Outre la catastrophe économique provoquée par la pandémie, le virus a fait des, va des ravages sur les interactions sociales dans nos sociétés et, outre ces complications évidentes pour la santé physique, il est susceptible de poser de graves problèmes de santé mentale dans toutes nos populations locales. Ici, dans le Nord, nous sommes confrontés à une vulnérabilité particulière due au retrait britannique de l'Union européenne. Les complications politiques causées par le Brexit ne doivent pas se répercuter sur le bien-être physique et mental de notre population dans le Nord. Le Brexit n'est pas notre combat et il ne faut pas qu'il ait un impact négatif sur la santé de nos citoyens sur l'île. Le Sinn Féin salue l'initiative citoyenne européenne et se réjouit qu'elle ait été approuvée par la Commission. Nous nous engageons dans le projet et travaillerons avec nos partenaires à travers l'Union européenne pour atteindre le million de signatures requis. Aucun profit ne peut être fait sur les souffrances causées par le virus. La vulnérabilité et la souffrance humaine ne peuvent devenir une source de profit pour les entreprises, les traders et les banquiers. Nous devons également résister aux politiques d'austérité menées par les conservateurs anglais. Les récentes déclarations de Rishi Sunak, le chancelier de l'Échiquier de Boris Johnson, d'une décision de geler les salaires du secteur public démontrent une nouvelle intention de punir à nouveau les travailleurs de première ligne et de euh, niveler à l'extrémité inférieure l'échelle de leurs revenus dans les années à venir et nous conduirons une fois plus dans une voie insupportable et injuste. S'il y a de l'espoir, cela doit être un espoir pour tous. Dans chaque pays, quels que soient les revenus et les origines de chacun, l'accès universel à tout vaccin ou traitement doit donc être garanti à tous. Euh, merci. merci Colm et merci Vincent. Euh, je pense qu'on a terminé avec les intervenants prévus. Peut-être pourrions-nous passer aux, aux questions des journalistes, s'il y en a. Je non crois qu'il y avait Maurice Cassier de, de la FSU qui n'a pas dit dire... Alors Maurice, si tu souhaites... Oui, ben écoutez, merci de, de l'invitation. Je voudrais juste évoquer quelques points sur la, la recherche et l'économie de, de, de ces vaccins. Euh, on se félicite généralement du développement très rapide des vaccins. Euh, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce développement rapide est un processus qui mobilise une large infrastructure de recherche qui inclut mais qui s'étend au-delà des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie. Les universités et la recherche publique fournissent des connaissances fondamentales sur le virus et l'immunologie. Elles ont aussi inventé et transféré des technologies vaccinales qui sont industrialisées et capitalisées par les firmes, tandis que les hôpitaux réalisent les essais cliniques. Par exemple, l'Institut Pasteur transfère sa technologie à Merck, l'Université d'Oxford AstraZeneca, les NIH aux États-Unis à Moderna, etc. Des aides publiques de diverses natures interviennent à toutes les étapes du développement jusqu'aux investissements de production avec les contrats de précommande. Si l'économie des vaccins repose sur des co-développements et des investissements partagés, on comprend mal qu'elles soient confisquées par des ententes secrètes entre les États et les entreprises. Donc, la formation des prix, la propriété intellectuelle, les financements doivent être transparents. Et les parlements, les associations, les syndicats doivent participer à une démocratie élargie pour gouverner cette économie et une distribution universelle. Le deuxième point, c'est sur l'influence de la recherche fondamentale. Un responsable scientifique de la recherche publique américaine aux États-Unis déclarait il y a quelques semaines… Pour moi, le message important est que la recherche fondamentale crée des connaissances qui vous mettent en meilleure position pour faire face à une crise comme celle-ci. Tous ces résultats sont le fruit de la recherche fondamentale et de la science fondamentale, et surtout si ces vaccins finissent par fonctionner, il disait ça au mois d'août, c'est un signal d'alarme pour les bailleurs de fonds qui doivent soutenir une recherche plus fondamentale, notamment ce qui concerne les virus et l'immunologie. Et ici, on mesure la, diver, la divergence entre cette exigence de financement de la recherche fondamentale pour répondre aux, aux crises sanitaires et la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vient d'être adoptée en France et qui inaugure d'un vrai décrochage. Concernant le, le, la propriété intellectuelle, pour le moment, il y a un seul bien public qui existe jusqu'ici, pour cette pandémie, c'est la séquence génétique du virus, quand elle a été obtenue par les chercheurs, qui a été immédiatement mise dans le domaine public et à la disposition de tous les laboratoires publics et privés pour développer toutes les technologies possibles, vaccins, tests, médicaments. Pour ce qui concerne la mise en commun des vaccins, tests et médicaments, dont on, dont on a déjà parlé, je pense qu'il faut s'appuyer à la fois sur les acquis et les limites de ce qui a été fait pour l'épidémie de SIDA. On a utilisé, depuis le début des années 2000, dans de nombreux pays, des licences obligatoires pour produire des médicaments génériques. On a, été, on a créé aussi une communauté de brevets à la requête de médecins sans frontières et qui est aujourd'hui administrée par unite Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aujourd'hui une décision, comme l'ont demandé effectivement l'Inde et l'Afrique du Sud, de suspension générale de la propriété intellectuelle sur les technologies COVID et, dans le même temps, pour les vaccins, il faut prévoir des opérations de transfert de technologies pour essaimer la production. Quatrième point, si on veut que les vaccins soient partagés, la propriété intellectuelle soit partagée, il serait de bon ton que le, le ministre de la Recherche et le ministre de la Santé conjointement en France euh, Veille à ce que les institutions publiques de recherche ou les types INSERM, CNRS ou encore l'Institut Pasteur distribuent leur technologie de manière non exclusive. Bon, par exemple, je rappelle que Merck, qui industrialise la technologie de Pasteur, a refusé de s'engager sur le prix coûtant récemment. Et enfin, dernière idée, euh, il faut se souvenir que pendant une grande partie du XXe siècle, il a existé dans de nombreux pays, y compris en Europe, une production publique et non profitable des vaccins. Je, répète que je, je rappelle que jusqu'en 1985, Pasteur Production produisait notamment le virus contre la grippe. Donc, il faut retrouver cette capacité de production publique en France et en Europe, à la fois pour sécuriser les approvisionnements et réguler aussi les prix du marché pour que la Sécurité sociale donc, euh, dépense moins pour acquérir ces vaccins. Merci Maurice. Désolée pour l'oubli, je n'avais pas la bonne liste. Bref, euh, si personne euh, ne souhaite rajouter quelque chose, peut-être que des journalistes… ont ah. euh, Nadège, est-ce que tu peux poser ta question euh, euh, avec je, je vais y répondre tout de suite. Je vais y répondre tout de suite parce qu'elle a écrit sa question. Oui, j'ai vu, mais peut-être qu'elle peut la poser pour les autres. Bon. vas-y sinon Fabien. Euh, donc euh, la question, c'est euh, cette campagne correspond à quoi, un million de signatures dans sept pays, euh, euh, pourquoi, dans quelle durée, etc. Euh, ce dispositif existe au sein de l'Union européenne un peu comme en France, même si en France le RIP, il n'est pas encore euh, euh, bien défini, mais à l'échelle de l'Union Européenne. Si un million de citoyens euh, signent une pétition, un million issus de sept pays, euh, dans une durée de un an, alors les pétitionnaires, sur la base des, euh, des exigences qui sont portées dans la pétition, ont le droit de de, de, de, de poser ces questions à la Commission européenne qui est en devoir de lui répondre. Voilà, c'est un petit peu le principe, ce n'est pas un référendum, mais ça impose à la Commission européenne le devoir de, de, de répondre aux questions posées par les pétitionnaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être quelqu'un qui veut ajouter quelque chose Quel est l'objectif en termes de signatures pour la France En France, il nous faudrait au minimum, l'objectif c'est 60 000 signatures, mais on se fixe l'objectif d'en recueillir 150 000. Merci. So could, uh, si je, je peux ajouter une petite chose uh, remercie à tous pour, pour l'intervention, que c'est très important pour nous aussi d'avoir de, des, des, des infos comme, on, euh, comme vous voyez en France euh, euh, l'issue le, avec les droits intellectuels, la manière de faire les vaccins, etc. C'est très intéressant et aussi tout ça que Paul a dit du de, de côté d'Irlande. De, et, et là, je dois ajouter que Chypre, comme l'Irlande, est, est divisée. Et, et moi, je n'ai pas eu le temps de, de vous informer que euh, cette division a causé euh, beaucoup de problèmes euh, parce que même euh, l'occupation turque n'a pas laissé des, médecins, des médicaments et des, des autres... Euh, euh, objets médicaux. Euh, qui était donné par l'Union européenne ou pour, pour d'autres côtés, d'être euh, remettre à, à, à un médecin turc-chypriote. Et dans, euh, il y a maintenant presque huit mois que l'accès d'un côté à l'autre, c'est presque euh, impossible parce qu'il faut faire tous, les, euh, tous les, les jours un contrôle, un test pour pouvoir se croiser d'un côté à l'autre. Alors, pour nous, la pandémie a, a causé beaucoup de problèmes encore politiques dans, dans l'île et, et a uh, forcé de terminer une dynamique de beaucoup de travail uh, entre les deux communautés. Et c'est pour ça que le vaccin va être très important encore pour cette raison, pour nous. Merci. Merci Vera. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres intervenants qui souhaitent ajouter quelque chose Claudia, bonjour. donc Claudia Repin, bonjour. J'ai un problème micro. Comment va se dérouler cette campagne Avec quel support Cette campagne, on va la, la faire vivre à travers donc, chaque organisation en France qui soutient cette campagne. Il y a donc deux forces politiques, le Parti communiste et la France insoumise. Il y a des syndicats réunis ici, des associations dont Oxfam, qui est aussi signataire de la campagne en France. Et au fil des jours, d'ailleurs, d'autres organisations viennent s'ajouter parmi les signataires. Donc, en France, c'est à travers… Différents acteurs politiques, syndicaux, associatifs, je pense aussi au monde de la santé avec Patrick Pelou et l'association qu'il représente, ce sont tous ceux-là qui vont faire vivre cette campagne, donc à travers des supports qui sont mis à disposition par les pays, les forces politiques de l'Union européenne qui participent à cette campagne, donc je le disais, il y en a 12, issus de la GUE, le groupe de la gauche unie européenne et donc nous avons un support des visuels des textes et un site dédié right to cure sur lequel on peut directement aller signer et et donc participer à cette campagne donc c'est chaque organisation politique à travers ses moyens de communication qui partagera donc le, le qui partagera les supports mis à notre disposition par cette campagne qui est pilotée euh, à l'échelle de l'Union européenne par la GUE. J'ajoute que le, tous les, les liens pour suivre la campagne sont dans le chat à côté. Voilà. Mm -hmm. Dans le chat, dans Converser, tu vois. Tu <rire> vas dans Converser, tu as tout le... Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Euh... Et juste sur la question de, de la réticence à se, à se faire vacciner, euh, c'était évoqué par Fabien Roussel, la question de la transparence est fondamentale. C'est-à-dire qu'il euh, faut, on l'a vu déjà, les laboratoires vont aller très vite hein, pour pouvoir vendre, il faut que toutes les études de euh, sécurité du médicament et de toxicologie soient menées. Et il faut que les données soient transparentes. Euh, et tout ce qui est pharmacovigilance également. Euh, C'est le seul moyen, euh, à notre avis, de pouvoir donner confiance sur euh, la nécessité euh, de se faire vacciner contre la COVID-19. Mais euh, vouloir aller vite pour des questions financières, ce n'est pas forcément aller dans le sens euh, de l'intérêt commun. On s'en fout. Merci Thierry. Est-ce que d'autres journalistes souhaitent poser une question Est-ce que d'autres intervenants souhaitent ajouter quelque chose avant que nous nous quittions Je souhaite bonne campagne à mes collègues des différents pays, en Irlande du Nord, à Chypre, en Belgique, dans les maisons de la médecine du peuple, qui est une belle initiative d'ailleurs que je salue. Ce serait bien qu'en France, on fasse pareil, puisqu'ils ont réussi à le faire, nos collègues du PTB on pourrait nous aussi le faire. Il y a des mairies qui le font. Les mairies à direction communiste ont mis en place des maisons de santé qui s'inspirent un petit peu de ces, de ces maisons installées en Belgique. Moi, j'en ai fini pour ma part. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Et puis, nous partons pour un an de, de, de campagne pour obtenir des réponses à nos questions et faire en sorte que ce vaccin coûte le moins cher à nos pays et à nos concitoyens. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Euh... Au revoir. À <rire> bientôt. Merci. Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Hop. Au revoir, au revoir, tout le monde. Merci. Au revoir, Colm, et merci beaucoup. Au revoir, euh, au revoir Colm. Ce serait possible, Solène, d'avoir le euh, demandé à Maurice Cassier, je ne sais pas qui a les coordonnées. Oui, Charlie. Euh, d'avoir ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a raconté sur le, euh, le, le vaccin de la grippe qui était distribué jusqu'en 1985. Euh, de manière gratuite ça m'intéresse je voudrais retrouver exactement le... le propos je vais lui demander enfin je vais demander à charlotte de lui